Quelques applications de la formule de Shannon-Hartley, soit un système de largeur de bande 1 MHz sur un canal dont le rapport signal sur bruit est de 15 dB. Le débit maximal possible est-il de 1,5 Mbps, 3,5 Mbps, 4 Mbps ou 5 Mbps. Dans cet exercice, on peut répondre sans calculette et on peut fournir une valeur approchée.